Good morning. Allez, il a une autre chose aujourd'hui. Le long avant de monter à Ben Yisraël, Bethania. Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Micha à compter de la nous, Et on a nos échanges. Mais certains vont être péréquités. Mishnat Etta. Mais il est de la dîner à Yamm. Et Amar et Bethania Lo Issa et Ishto. Met. haragativ, Haragnuhu. Lo Issa et Ishto. Rabbi Yoda haragativ, Haragtiv. Lo tinasse Ishto. Haragnuhu tinasse Ishto. On continue à parler avec des. à parler du sujet de personnes qui sont soupçonnées de, de se marier avec une femme qui ne leur revient pas de droit. On a évoqué deux cas dans la mûche précédente. C'est le même principe qu'il va y avoir maintenant dans toutes les mûches. Euh, on avait évoqué le cas de la mûche précédente, quelqu'un qui a été soupçonné d'avoir un rapport avec sa servante, ou d'avoir accueilli une Goya, après la Goya où la servante se fait libérer, se convertit. Après on a parlé d'une femme qui, était, qui a divorcé son mari parce qu'elle était soupçonnée d'avoir un d'avoir fait un adultère avec Réhouven. Réhouven, il parle plus marier avec elle. À présent, maintenant, on va parler d'un cas avec la même idée, cette fois-ci avec Amélie Guet, me dit quelqu'un qui rapporte un guet pour divorcer une femme. Soir, Réhouven, ça fait deux ans qu'il vit en Amérique. Et il a laissé sa femme, Rachel, ici en Israël. Moi, qui suis parti en Amérique, je reviens de vacances et j'apporte le guet de Rachel. Je vais, alors maintenant, pour pouvoir divorcer Rachel, je peux pas aller lui donner directement. Je vais aller au Bedin et je dois moi témoigner sur le Shtar, sur le, le Get qui a, qu'il a été fait en bonne et due forme. Il s'avère que maintenant, pour que ce Get soit validé, j'ai besoin moi de témoigner. On en parlera très longuement quand on arrivera dans la sécrète Gitin. C'est tout, tout le sujet de Ça ouvre pas. Le premier sujet, ça ouvre avec ce, ce sujet là de dire Befana » ou Befana Ynirtam, que je dois témoigner qu'il a été écrit en bonne et due forme, étant donné que dans les Batidim de Khutz ça peut arriver qu'il y ait des gens moins calés en halakha qui connaissent moins. Donc moi, quand je viens, je dois témoigner qu'elle est écrite comme la l'halakha le requiert. Donc on a besoin de mon témoignage pour, pour, pour, pour pouvoir le transmettre à Rachel et divorcer à Rachel. La Michelle me dit « Ah, puisque Rachel, elle va être permise, on va la libérer grâce à mon témoignage, et bien dans ce cas-là, l'eau, ça a Je dois pas le droit, moi, de marier sa femme. » Pour ne pas que on va soupçonner qu'en fait, moi, j'ai en réalité pas vu comment le gâteau a été écrit. Mais j'ai déjà louché sur elle, que j'ai envie de me marier avec elle, et j'ai falsifié un papier pour aller divorcer. Donc, tu dois assurer derrière, tu viens, c'est grâce à toi que tu vas la divorcer, qu'elle qu va être divorcée. Tu ne peux plus, toi, la marier. D'accord Donc, ça va être encore un sujet qu'on va revoir sous plusieurs formes. A posteriori, on verra par exemple que si toutefois il s'est marié avec elle, on lui permettra cette fois-ci. Mais a priori, Loïsa et Tishto. D'accord Maintenant... Même principe, mais un peu différent cette fois-ci, c'est qu'on est qu on était en Amérique, et quand je l'ai vu là-bas, j'ai vu qu'elle était mort. Donc maintenant c'est grâce à moi qu'on va permettre cette femme. Avec un seul témoin, ça on verra à la fin de ma cercle Va'Mot. il y aura des pratiques entiers qui vont parler de ça, à partir de quand on peut dire, vous imaginer. Vous imaginez quand même avec la correspondance de l'époque, les peu de va-et-vient qu'il y avait à l'étranger et tout ça, il y avait des femmes qui restaient bloquées des fois pendant des années. Donc il y a une des coulottes qui est faite, c'est qu'un témoin, un témoin peut... Normalement il faut toujours deux témoins dans la Torah. À pour les témoignages d'une femme que son mari est décédé, même un seul témoin marche. Moi, je viens et je raconte que son mari est mort. Eh bien, là, l'Oïsa a été chitoyé, je ne pourrais pas marier avec elle. Si c'est grâce à moi qu'elle est permise, c'est le même principe. Si cette femme elle est permise grâce à moi, à mon témoignage, je ne peux plus moi, me marier avec elle, de peur qu'on me soupçonne que j'ai menti et que, en fait, je voulais la prendre pour moi. Et idem aussi avec Harakti, à plus forte raison, vous allez me dire même. Je dis, ce pas que, que j'ai vu qu'il est mort, c'est que c'est moi qui l'ai tué. Ou encore Haragnou. Tous ensemble, on est jeté avec un groupe, avec nos, nos, nos amis, les, on était des, des, des gros bras, on s'est battu, on, on l'a tué. Aragnou. Dans tous ces cas-là, Loïsakishtou. Quel était l'intérêt de le dire C'est pour, pour qu'on découvre une marque loquette en fait. Rabbi Oda Omer. Aragtiv. Lotina Si toutefois il a dit, je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Alors là, c'est vrai, Loïsakishtou, je pourrais pas... De témoigner que je ne pourrais pas me marier avec sa femme. Pour quelle raison? On va expliquer après, mais d'abord je traduis. Par contre, un ragnou, si j'ai dit que nous on l'a tué, ouais, moi et mes copains on était tous ensemble on l'a tué, on s'est battu avec eux et on les a tués, on l'a tué, là dans ce cas-là, Tinasé t'ishto. On pourra marier, Tinasé et t'ishto. Excusez-moi, excusez-moi, Lotinasé ouais non c'est bon. Il y a sur ça, le bartender il explique. Une seconde parce que j'ai perdu un peu le fil. J'ai l'impression que... Ça. Pas fait attention. Je reprends. Rabi Uday nous a dit que si, si je dis que moi je l'ai tué, cette femme, c'est pas jusqu'à maintenant ce qu'on avait vu en fait. Si vous faites attention dans les mots, il y a marqué que moi, je, dans, dans, dans, selon le premier avis, je me suis un peu embrouillé, je reviens un petit peu en arrière, calmement, et comme ça on va tout comprendre ensemble. à Aractive ou Ragnou, je vous raconte que je l'ai tué ou que nous, ensemble, tout simplement, on l'a tué. La Michel m'a dit « Loïsa Kishto, moi, je n'ai pas le droit de me marier avec elle. » Mais malgré tout, il y a marqué entre les lignes que on va quand même valider le fait que son mari est mort, et que maintenant, elle va pouvoir, elle, se marier avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je témoigne. Je viens, je lui dis, je l'ai étranglé, je l'ai tué, et on va dire « bon, moi, je ne peux plus me marier avec elle. » Mais grâce à mon témoignage, on va pouvoir témoigner et la permettre à se marier avec quelqu'un d'autre. Ça c'est la vie de Tanakama. Rabbi Uda, il vient, il me dit, non, non, non, non, non, non. Un réactif, si tu dis que c'est toi qui l'as tué, elle ne pourra pas se marier du tout. Pas que à toi, à n'importe quel pour se marier. Vous savez pourquoi Si je l'ai tué, c'est que je suis un assassin. Si je suis un assassin, je suis invalidé. Pour te... Je ne suis pas valide pour témoigner, je n'ai pas le droit de témoigner. D'accord La Torah l'a dit, tu n'auras pas le droit de... On n'a pas le droit, tout simplement, quelqu'un qui, qui fait des avérotes graves, eh bien, il n'a pas le droit de... Il ne peut pas témoigner, il est invalidé, il n'est pas sous le doute. Si je ne suis pas sous le doute, donc on pourra plus personne ne pour pourra marier sa femme. Toi, Tanakama, tu m'as dit que, toi qui témoigne, tu ne pourras pas marier avec elle. Mais un étranger pourra se marier avec elle. Moi, je te dis, non, personne ne se marie avec elle. Par contre, à l'opposé, si vous dites, un ragnou, nous on l'a tué, alors là, Tina Sichto", cette femme, elle pourra être mariée. Et là, cette fois-ci, pourquoi Parce que là, on va interpréter... On a tué, on a tué, ça veut dire que c'est pas moi qui, qui l'ai étranglé. J'étais avec la bande des voyous qui l'avons tué, mais c'est pas moi qui l'ai... Moi, je guettais et que la police, elle n'allait pas venir, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai tué forcément, d'accord C'est ce qui nous a dit Rabbi Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de ça, Comme tout, ça